Fait du bruit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une vidéo spéciale sur le casino Pokémon en compagnie de Curiosity Secretary Marine. <rire> Chaque fois j'ai fait les trois parce que t'as <rire> les trois pseudos donc. Euh... Moi je suis chiant direct, euh, dès le pseudo je suis chiant. Ouais, <rire> et en fait aujourd'hui on va vous présenter un truc spécial mais avant ça qu'on qu vous parle de comment on a obtenu ceci. Voilà, hein, que vous puissiez bien voir, ceci est un reflet de. <rire> <rire> C'est une boîte Pokémon avec des cartes dedans. Et à l'arrière, on peut voir une magnifique carte. Mais on, on va en parler tout de suite. Donc vas-y, Marie, commence, raconte l'histoire. On a été à... On a ça, été à une fête, fête foraine. foraine, on a été à une machine à soupe, voilà, on a fait voilà, une fête foraine dans une machine tour, à soupe et ouais, on met des pièces bah, et ça tombe et on est Et voilà, lui, on a eu assez de points en fait pour pouvoir prendre ceci parce qu'on a vu qu'il y avait ceci par hasard, on s'est dit ouais chouette les cartes Pécart, Et ouais. euh, sur la route du retour Marine me dit oh mais euh, j'espère qu'elles sont pas en Oui. je fais bon bah, on découvrira ça en vidéo et en rentrant, je me suis dit bon la curiosité fait que je regarde à l'arrière et je vois Pokémon Communication, Reveal Pokémon from your hand, put in Nito. Bon, c'est de l'anglais quoi, ça se voit. Hein. Euh, je sais pas si vous allez le voir là, mais c'est une carte anglaise. Du coup, bah, c'est des cartes anglaises, mais ça ne nous empêche pas de voir ce que c'est dedans. Et vu que c'est Marine qui a payé, c'est Marine qui va ouvrir les cartes qu'il y a dedans et qui va tout montrer. On va ouvrir ça là. Il va tout vous montrer. Bon apparemment je vais montrer juste celle-ci en mode Oh regardez ouais. c'est une Pokémon Communication Elle brille et tout. Je vais ouvrir la boîte Et voir euh, ce qu'il y a dedans. Vas-y. <rire> Ça va être des boosters Non c'est des cartes en vrac. C'est des cartes vivantes bon, ok Ouais fais, fais tout tomber ce sera plus simple Ah oui d'accord ok Ok. Bon, bah, Au moins, moins c'est clair Un petit pocket de cartes, il n'y a rien en dessous pas Non en il n'y a rien, a rien en dessous. Alors On a des, des cartes générales qu'on va parler en anglais, On a un Mandibuse qui est un Mandibus. Pokémon de type Mandibule. Nidorina qui n'est pas traduit, je vois derrière. Ouais, Est-ce est est qu'on a des brillantes en fait Passe, passe jusqu'au ce qu'on des jolies. Ok, donc notre coco. Euh, ouais, ouais, notre ouais, coco. Notre pas une GX, pas brillante, ouais. étonnante. Ah, une euh, une brillante, lui, quoi, je sais quoi. même pas son nom en version originale. Une carte ouais, énergie. Un, un truc bizarre. Ouais. Ah c'est un rouge carnage. Non c'est rocarnage cette évolution de recoupe. Parce que rocarnage en fait a le truc plus loin à l'arrière, ça faisait faisais. Carabaf. Je, je suis un collaborateur des les et deuxièmes gènes mais après tant t'as cool. Coucou fort. Aucune ouais. brillante. Bon, un truc très nain, ok. Finalement c'est des brillantes en fait dedans, c'est Absol. ah oh, par ça. contre ça c'est le truc préféré de Roquette. Euh, il me semble que Roquette Attends. adore Absol ouais. Bon oh, bah coucou Roquette. Coucou Roquette sur le.. Cosmoen. Ok. Mamini euh, Draco qui est mon préféré. Oups. Euh, une GX, mais non, brillante. Okay. On croit qu'en fait. Mais attends, c'est de l'allemand là Ah non, c'est bon. Non, c'est pas de l'allemand. Euh, on la voit pas bien par contre. Si non. non, on la voit pas bien. Ouais, ce bon là, on la voit Elle est fade. Euh, carte. ouais, les cartes sont fades. On dirait presque des fausses. Faut voir si c'est oui. des fausses, tiens. <rire> J'espère pas. Je pas de... Elles sont vachement claires, mais je pense pas que ce soit des fausses. C'est juste des anglaises en fait. J'espère pas. C'est-à-dire que les anglais n'ont pas de cartes brillantes isolées. Ah, non, je sais pas. Ok. beaucoup Pardon, il y a beaucoup de première et de deuxième jeune, donc ça. Oh, première mmh. jeune, artichaut. L'autre, je sais petit pas, c'est quoi, en bouclier qui Psycho quoi? psycho quoi Psyduck. quoi? Bah, logique, un peu comme si, un canard. Psyduck, en fait, c'est bah, oh, pareil. Soit hein. Ce bah... psycho quoi, quoi, euh... ouais. quoi. Ouais. Ça, c'est euh, l'énergie. Une... Ouais, l'évolution de. Euh, euh. Euh. What what? what, what J'avais pu... Brut, pardon. <rire> Brut. Ça, c'est Medienna. Si c'est Medina. Medina Oui. C'est Medina. troisième gène. si Oui, c'est troisième gène Medina. C'est ça. Un truc chou, ça, Je connais pas Une carte énergie, il aucune a Non, il y a aucune brillante. Ah, Version sont dégueulasses. J'aime pas ces Pokémon comme ça, Ah non, c'est raculé d'Alola, c'est pour ça c'est marqué Alolan. OK, c'est pour ça que je me disais ça me parle. Bien. Ne dis pas que c'est la dernière. Non, c'est pas la dernière, c'est pas. Oh, c'est bon. Énergie. C est Galoppa, il est beau, c'est con qu'il soit en anglais, c'est con que ça. Ouais. Mmh. Rapidash, oh, c'est pas classe en anglais. C'est armure, ça, hein, c'est un deuxième gène, mais ouais. ça m'étonne que. Ok. Miaou, ça vous C'est beau. Oh, c'est sympathique, Moi qui aime les chats, ils disent. Carapuce. Mmh. Carapuce. <rire> Ok, énergie Oh, putain, oh, elle est sympathique, celle-là. Alors, elle était plus sympathique qu'en brillante, mais je oui, sais pas c'est quoi comme Pokémon. Ça se trouve, en fait, elles sont toutes fausses, hein, mais ah <rire> bah... celle-là, elle est retournée. Ah non, ah, regarde, c'est une, une carte énergie brillante, ouais, ok. Hein. <rire> voilà. Ok, alors je sais, je sais pas ce que c'est, une carte traîneur donc ouais. Je sais pas trop. Alors, une énergie une brillante. Énergie. Et oh, un Kikli oh, mais il est... Attends, attends, il est entièrement brillant. ouais il est brillant. La carte aussi. est entièrement brillante, par contre. mais après ça se trouve, il va le plus cher en anglais, certaines cartes, hein va. savoir mais bon ça fait quand même un petit secret paquet de cartes pour au final je ne sais pas combien de dépenser. Ça va. Ça va, ça va. C'est pas non plus. Euh, voilà ça quoi. Si eu bon. que ça non plus. Mais voilà, c'était le casino Pokémon et euh, ben, on a obtenu des cartes Pokémon en. Okay. Voilà, il y a un temps de réponse qui est un peu long Et voilà, sur ce on fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt. Salut à tous. Ouais. Bye. Bisous. À